Vous pouvez vous asseoir. Merveilleux notre Seigneur et notre Sauveur. C'est vrai, c'est avec pour vous de reconnaissance que nous pouvons tout notre cœur chanter ces cantiques. Parce que nous pouvons réaliser ce que lui, il est pour nous. Il ne s'est pas accompli en lui-même. Il ne s'est pas regardé à lui-même. Il n'a pas regardé son intérêt. Mais il a regardé notre intérêt. À nous. Eh bien, nous pouvons réellement être reconnaissants à ce Sauveur et aussi prendre exemple sur lui et être réellement ses imitateurs et dans tout ce qu'il a été, parce que ce qu'il a été, c'était pour que nous, nous le soyons. Nous étions dans ce monde étant rebelles aux choses de Dieu et lui, il est venu obéissant à Dieu pour que cette obéissance, soit maintenant accessible. Afin que nous aussi nous puissions aussi être aussi appuyés devant Dieu, comme lui, il a dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi, je suis venu au oh Dieu pour faire ta volonté. Il a donc accompli cette volonté pour nous aussi, pour que nous nous accomplissions aussi la volonté de Dieu. Il nous a rendu capable de pouvoir réellement vivre et agir selon la parole de Dieu et être obéissant. Parce que tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu, et qui s'est rebellé contre le Seigneur, oh que son Saint-Nom soit béni, il est venu et il a ôté cela par le sacrifice qu'il a accompli à Golgotha. C'est pourquoi il nous a dit dans les Saintes Écritures, vous avez besoin de la persévérance en que après avoir accompli la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à pouvoir l'accomplir, parce que dans le rouleau du livre, il est aussi question de nous. Oui. Question de nous en tant que fils et filles de Dieu, que le Seigneur a eu à pouvoir ramener sur le fondement véritable, dans la position de fils et de filles de Dieu, que nous sommes conscients, et nous devons être conscients de cela, parce que, lui, le Seigneur Jésus, n'était pas inconscient, n'était pas ignorant de ce que lui, il était. Alors, il était conscient qu'il était réellement sorti de Dieu et qu'il retournait aussi à Dieu. Et nous aussi, nous devons être conscients de ce que nous sommes. Nous sommes venus et aussi où nous allons. Nous étions aveuglés à un certain moment, mais il a enlevé les voiles pour que nous puissions aussi <rire> Avoir cette assurance. Et cela, cette assurance, effectivement, nous la possédons en lui. Il faut que nous puissions l'avoir et aussi, quand nous l'avons, que nous savons où nous en sommes en réalité, même les esprits dans les lieux célestes, et tout comme la Bible dit, dans, nous n'avons pas lutté contre la chair, les hommes, mais contre les esprits méchants, et tout ça dans le lieu céleste, contre tous ces démons-là, ils reconnaissent qui vous êtes. Vous savez, le religieux, quand il regardait le Seigneur, il ne le il voyait pas tellement très bien. Hein. Il avait une façon à eux de pouvoir voir les choses. Et, et alors, euh, il, il appelait en fait Bézébule parce qu'il disait, mais s'il si fait ces choses, c'est par Bézébule, le, le prince mort, ou ainsi, des démons, ainsi de suite. Mais ce qui était procédé en fait par les démons, les démons eux-mêmes, dans, dans ces gens-là, effectivement, lorsqu'ils le voyaient, ils se prosternaient devant lui. Il disait, mais tu es venu avant ton temps, y a, y a t il entre toi et nous, toi, le Fils de Dieu Donc les démons, reconnaissaient en réalité qui il était. Mais ce sont ces démons-là qui aveuglaient les hommes. Mais eux, ils savaient. C'est pourquoi la Bible dit, oui. Il dit, mais tu crois que c'est dans le livre de, quelque part, un livre de Jean, ou je ne sais plus très bien, mais euh, il est écrit, je ne sais pas, au hébreux, je ne sais plus très bien, mais il dit, mais tu crois que Dieu existe, c'est bien vrai, c'est vrai. Mais les démons le croient aussi. Parce que, tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est vrai. Les démons le croient aussi, je crois que c'est dans Romain, dans les hébreux, chose, vous connaissez cela dans l'écriture. Il dit les démons croient, et Dieu existe, il y en a un seul Dieu, et, et il tremble, en fait, effectivement. Comme nous devons réaliser cette grâce que Dieu nous a lui-même accordée pour que nous ne puissions pas être euh, malhonnêtes, être incertains, effectivement, mais que l'on soit sûr et certain de ce que Dieu est pour nous, et aussi de ce que nous sommes pour Dieu. C'est pourquoi nous venons, pourquoi nous venons dans, dans un endroit comme celui-ci Pour que nous puissions entendre la, la parole du Seigneur, nous montrant effectivement où est-ce que nous en sommes, et, et aussi ce que Lui, Il voit en nous. Et quand Il nous parle, effectivement, Lui nous montre, comme la Bible dit, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Amen. Que nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai cela. Donc, nous donne cette certitude et... Et si nous, nous sommes, en réalité, vous savez ce que la Bible dit, mais qui est celui qui a triomphé du monde, n'est-ce pas Tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Amen. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Amen. Alors nous, nous réalisons que, que Dieu nous a donné cette grâce, d'avoir ces, ces dons de la foi, pour saisir ces dons pour lesquels Dieu nous a donné. Vous savez, quand Dieu travaille dans, dans l'homme, Extérieur humain, avec l'œil humain, on ne peut pas voir cela en fait. Quand on observe effectivement l'homme, en fait, l'homme nouveau, vous ne le voyez pas avec vos yeux. Alléluia. L'homme nouveau, vous ne le voyez pas avec vos yeux. Mais en fait, quand vous vous tenez à côté de l'homme qui a exalté cette nouvelle naissance, vous savez qu'il est changé. Amen. Pourquoi? Parce que c'est dans le spirituel et son esprit maintenant est devenu tout à fait différent. Amen. Il a un esprit nouveau, un cœur nouveau et Dieu a fait quelque chose que Dieu s'est déversé aussi en lui. Amen. Et quand il respire, il respire Christ. C'est vrai, ça. Amen. Donc, ce qui a à l'intérieur maintenant, lorsqu'on l'observe, on voit que ce qui a à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. C'est la vérité, non? C'est toujours ça. Parce qu'effectivement, tu travailles. Et c'est pourquoi la foi, la Bible dit, est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et bien encore que, pour l'avoir possédé, ce n'est pas une petite chose. Hein. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il dit c'est toujours par la foi qu'ils qui qu'ils ceci. Parce que c'est quelque chose de très important qui ne vient pas de l'homme, qui ne vient pas, effectivement, de ton imagination, mais c'est un don que Dieu te donne. Et puisque cela vient de Dieu, ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Parce que remarquez très bien, frères et sœurs, juste un tout petit peu, hein, remarquez très bien ceci, pour que vous puissiez voir que c'est une réalité, là, c'est comme une personne en vous. Hein. Parce que remarquez bien, cet homme ici, un homme comme toi et moi, qui, depuis sa naissance, il a toujours vu, il levé le matin, le soleil qui s'élève et qui fait sa course et se couche. C'est vrai. Donc le soleil se lève, il fait sa couche, il fait sa couche, puis le même matin, il fait la même chose, effectivement. Donc c'était un cycle comme ça, il le savait. Et puis un jour comme ça, sans avoir jamais vu cela de quelque part, il se tient debout. Amen. Alors qu'il avait un besoin, c'était un besoin pressant pour ce nom. Parce que si ces hommes ici, les, les ténèbres viennent, ils vont s'enfuir. Ils vont encore revenir. Ils étaient tellement, tellement besoin. Ils mais j'ai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est soleil. Amen. Oh, oh. Quelle assurance, mon frère. Ça ne veut pas devenir de mon imagination. Moi, ce n'est pas possible. Ni de mes exercices, ce n'est pas possible. Il faut quelque chose. Amen. Et le soleil obéit à la voix de nous. Parce qu'il était sûr et certain de ce qu'il est et de l'autorité que Dieu lui a donnée, il proclama la chose et, et la chose s'accomplit ainsi. Donc, nous devons réaliser que c'est cette grâce que Dieu nous accorde à nous en tant qu'enfants de Dieu pour que nous puissions continuer à persévérer parce que la grâce que Dieu nous a, a accordée. Si ce que nous savons une chose, et ce que peut-être le monde ne sait pas, parce que nous, nous savons que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Amen. Donc la parole de Dieu est, est en fait, vous avez l'endroit où la foi s'accroche davantage. Et pour que votre foi puisse grandir de plus en plus, vous avez besoin de la parole de Dieu. Amen. Donc on notre rassemblement a toujours une importance et... C'est pas pour rien que le Seigneur a dit effectivement, que réellement, que... Dans, si vous voyez très bien dans, dans, dans les scènes d'écriture, je crois que c'est dans le livre des de Romains, au chapitre 10, ou 11, il dit, mais il dit, afin il dit, il dit, il dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'aime beaucoup cette écriture. La manière dont le Seigneur a voulu que cela soit, soit écrit, il commence là aussi à placer les choses, comment ont été placées d'une manière assez claire, et puis nous reprendrons la scènes d'écriture pour moi, si le Seigneur le permet. Donc, disons, je pense que dans le livre que nous voulons lire tout à l'heure, Romain, probablement, c'est ça. Romains, je suppose que c'est cela. Romain, au chapitre 10, je suppose que c'est cela. Oui, Romain, au chapitre 10. Et voilà, c'est cela, oui. Verset 12, il dit, « Il n'y a aucune différence en effet entre le Juif et les Grecs, puisque ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui Amen. Car quiconque invoquera les noms du Seigneur, c'est merveilleux cela, eh? Dieu est vraiment bon, il dit, mais merci mon plaisir. Quiconque invoquera les noms du Seigneur, celui-là, il dit, il sera sauvé. Alors, mais, mais comment donc invoqueront ils celui en qui ils n'ont pas cru Et puis, et puis, et, et, et, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler si n'y personne qui prêche Amen. Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés c'est l'homme qui est qui, qui sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas payé la bonne nouvelle aussi. La Bible Oh Seigneur, qui a créé une prédication Parce dit: Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous voyons, effectivement, que et cette parole, elle a l'importance pour nous, pour que notre foi puisse graviter, et qu'il puisse s'accrocher davantage, comme vous le savez, certainement aussi très bien, que, et là, la foi d'Abraham, s'est accrochée à la parole du Seigneur, il y avait été réellement accordé. Donc, nous devons être reconnaissants à notre Dieu, être conscients que, nous devons entretenir cela, mon frère et ma soeur, et cela, c'est par la parole de Dieu que, nous recevons, et la foi, effectivement, gravitant toujours, parce que vous devenez sûr et certain quand vous apprenez, effectivement, ce que Dieu dit de vous, ce que Dieu fait pour vous, ce que Dieu a fait pour vous, et ce que Dieu attend que vous fassiez pour lui. Parce que, si vous n'avez pas la connaissance, la volonté de la personne, comment pouvez-vous accomplir sa volonté donc, nous avons l'assurance que alors nous sommes vraiment avec lui parce qu'il se révèle à nous pour nous dire qu'elle est dans sa volonté. Alors, quand nous accomplissons cela, vous ça, ça avait beaucoup de fois dit, mais, puisque tu l'as dit, c'est la vérité, donc, moi, je m'accroche à cela. Ta foi trouve son encre. Ah, Seigneur, c'est vrai, je ne savais pas maintenant que ta parole m'a ouvert les yeux. Prenez un exemple, mon frère et ma soeur. Vous avez la plupart du temps dans tous les endroits, effectivement, où monde le dans les églises, le seul porte des mini-jupes, vous savez cela, avec des boucles dorées qui pendent comme effectivement les Indiens d'Amazonie, jusque-là, et puis la peinture qui pète effectivement comme les Indiens qui vont à la guerre, vous savez cela. Donc ça, ils le font, et le font effectivement, et c'est comme cela qu'ils sont, donc ils peuvent vous dandiner dans les salles, pas de problème, parce que dans les rédits, c'est comme cela que les choses sont. Et puis bon, on l'a fait comprendre qu effectivement que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il y a seulement à, à l'intérieur, tu l'as reçu, c'est terminé pour toi, ainsi de suite. Donc cette personne, il marche comme cela, on lui dit, mais c'est comme cela qu'elle se choses Mais maintenant arrive le jour où Dieu lui accorde la grâce. On va aller quelque part dans un lieu, dans un rassemblement, où il entend la parole de Dieu qui parle de la sanctification. Montrant réellement, effectivement, l'état d'une femme, l'état d'une jeune fille, comment c'est effectivement, comment -ce une femme va être fait comment une chrétienne, donc on parle des, des chrétiens, de fils et de filles de Dieu. Lorsqu'elle entend la chose, effectivement, que cela lui est un lieu confirmé par la parole de Dieu, quelque chose se passe dans son cœur. Alors, c'est maintenant, si elle est une fille de Dieu, elle va maintenant changer son habillement, non pas parce que c'est peut-être, mais il a une assurance que ce que je fais ici, c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc sa foi s'accroche encore davantage et, et elle dit, mais Seigneur, je sais que si tu venais aujourd'hui, j'ai accompli ta volonté. Amen. Parce que cela est écrit dans les scènes et ah, ainsi donc sa foi s'accroche. Et, et là maintenant, vous savez, dans cette langue, ça marche effectivement, elle a beaucoup plus d'assurance. Il dit là, je suis sûr. Parce que quand on est dans le peut-être ainsi les suites, on arrive pas. Donc, nous nous pour prendre les scènes d'écriture dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, au chapitre 11. Nous lisons, à partir du verset, sur le verset 23. À Corinthiens, chapitre 11, verset 23, nous dit Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Amen. Précieux sauveur, ce matin, nous voulons te dire encore merci. C'est vrai, peut-être que nous ne réalisons pas beaucoup cela, mais nous sommes un peuple privilégié. Amen. Dans un âge comme celui-ci, mon Seigneur, tu nous as accordé la grâce de pouvoir réellement reconnaître le temps. Les portes dans lesquelles nous sommes et que tu as pu envoyer cette lumière, comme tu as dit, au temps du soir. Amen. La lumière apparaîtra. Oh, ta parole puissante que tu as donnée à ce temps du soir, mon béni, mon Père Saint, celle qui est vraiment une lumière pour ce temps, elle a éclairé, Sauveur béni. Nous sommes de ceux-là qui avons reçu la grâce de reconnaître ce temps et aussi de recevoir cette lumière. Béni sois-tu encore ce matin, Père. Nous t'aimons, mon Seigneur Jésus. Nous avons des faiblesses, c'est vrai, Père. Mais nos cœurs t'aiment de tous, de tout, tout le cœur, de père, impérés. Au plus de notre âme, nous t'aimons, mon Seigneur, et nous désirons tant réellement être comme tu veux que nous soyons. Nous avons besoin de ton secours, de ton soutien, de ta main, Seigneur. Voir la sincérité de cœur de ces âmes qui sont réellement toi, qui désirent connaître réellement ta volonté et pouvoir réellement s'y accrocher, Père, parce que ils ont reconnu que c'est toi qui les a appelés, pas un homme. Mais c'est toi qu'ils ont appelé, béné, mes personnes, qu'ils ont aussi reconnu qu'ils ont remis aussi leur vie, leur âme, leur avenir, non pas entre la main d'un homme, mais entre ta main à toi, Amen. parce que tu as dit que tu étais le bon berger. Béni sois-tu encore ce matin. Merci pour ce que tu fais pour nous. Parce que je les ai priés. Au nom de Jésus-Christ. -de Amen. Amen. vos actions. Nous, nous avons lu cette écriture. Et dans la plupart du temps, on connaît beaucoup aussi, ce que l'a beaucoup, lui aussi, et comme c'est toujours merveilleux de pouvoir lire les Saintes Écritures, et comme nous l'avons lu aussi dans la parole de Dieu, est ce que la Bible dit dans Romains, chapitre 10, verset 17, « Ainsi donc, la foi, elle vient de ce qu'on entend. » Ce qu'on entend vient donc de la parole du Seigneur. Nous, nous voulons entendre réellement cette parole du Seigneur, parce que comme cela nous a été aussi montré, et parce que notre foi est basée sur ce que les Saintes Écritures disent, sur ce que le Seigneur a dit, et démontré aussi et confirmé que réellement c'est sa parole, et la Bible nous dit que dans cette parole se trouve réellement la vie. Et la parole de Dieu a la vie, et qu'elle a aussi la puissance pour pouvoir transformer. Vous savez... L'Écriture dit, je pense, dans, dans le livre des Romains toujours, ou, je crois, Romains 3 ou 4, quelque chose comme ça, mais, que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Lorsqu'on nous dit que vraiment dans la parole de Dieu se trouve la vie, que cette parole a en elle la vie, donc le germe de vie est dans la parole, ce que cela est la vérité. Amen. Ce qui veut dire que c'est lui qui reçoit vraiment cette parole, au plus profond de son âme, et il est vrai, sur et certain quelque chose doit se passer. Parce que c'est ce que la Bible dit, et ce qui est ce écrit dans les saintes écritures, est vraiment vrai, et notre foi est passée. C'est un, un don merveilleux que Dieu nous a fait, de pouvoir réellement avoir avec nous, sa parole. Et surtout la grâce de pouvoir avoir cela, dans un livre comme celui-ci, où t'as nous à la possibilité de pouvoir la lire si être conduit par le Seigneur, notre Dieu, et être éclairé, quand l'inspiration vient, vous êtes conduit là-dedans, vous voyez que ce que le Saint-Esprit vous dit, parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas au phénomène. Il n'a pas dit, ça, il n'a pas dit cela seulement au prédicateur, mais il a dit cela à tout son peuple. Il dit, je ne vous laisserai point auphélin, mais je vous enverrai les consolateurs. Certainement c'est vrai, c'est à ses disciples, effectivement, que le Seigneur a adressé. Et si nous sommes disciples du Seigneur, nous sommes bénéficiaires de cette promesse. Amen. Il est. Je ne vous laisserai pas au je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité, et lui, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc quand lui vient, il te saisit mon frère, il te saisit aussi ma soeur. il ne peut pas te conduire dans autre chose. Il te conduira toujours dans la vérité. C'est vrai et le Seigneur a prié en disant, sanctifie par ta vérité, ta parole à toi et la vérité. C'est notre absolu, c'est la chose que le Seigneur a montrée qui est plus précieuse à ses yeux, et qu'elle doit aussi être la même chose aussi à nos yeux, comme nous l'avons entendu aussi. Un fils de Dieu et une fille de Dieu ne peuvent pas discuter l'Écriture. Ils ne peuvent pas combattre l'Écriture. Ce n'est pas possible. Parce que nous n'avons pas la puissance contre la vérité. Amen. Nous n'avons pas en fait. Nous n'avons que pour la vérité. Amen. Donc euh, nous travaillons dans cet élan là. C'est pourquoi quand la vérité vient, elle frappe notre cœur, vous savez, elle, elle vous brise les os et vous acceptez cela. Parce que nous devons prendre les langues avec et, et continuer à pouvoir réellement servir notre Dieu. Si mon frère, il défonce, peut bien veiller à ses enfants qui circulent ici. Ça sera une bonne chose, mon frère. Il ne faut pas laisser les enfants circuler. Soit le papa ou la maman, ou qui se soit une soeur, peut s'occuper cet enfant dehors. Oh, merci, frère. Donc, nous réalisons cette grâce que Dieu nous accorde de pouvoir voir que dans la parole de Dieu se trouve réellement tout ce qui est nécessaire. Alors nous remarquons dans l'Écriture ici, et c'est l'apôtre Paul qui parle ici, en fait, dans les Corinthiens, s'adressant un petit peu au peuple de Dieu, qui sont à Corinth, et comme vous le savez, et vous voyez très bien la manière dont cet homme le fait savoir, parce que c'était absolument nécessaire et important que les gens ne prennent pas à la légère la prédication de la parole de Dieu. Parce qu'il est vrai qu'effectivement, qu à un certain moment, vous pouvez observer, hey, « dire, mais au en fait, en réalité, ce que, ce que, ce que tu dis là, en fait, c'est quoi Est-ce est que, ce que, est-ce que, est-ce est est est est est que, Parce que beaucoup lui sont passés. Et puis, il s'était nus là, debout, effectivement. Et parmi ce peuple qui, d'une certaine manière, était en train de pouvoir, parce que les Corinthiens avaient beaucoup de choses qu'il fallait réellement ramener aux Saintes Écritures, et l'apôtre Paul leur dit d'une manière assez claire il dit, il dit. Je vous ai j'ai reçu du Seigneur, ce que moi, je vous ai enseigné. Alors c'était quelque chose d'une importance aussi tant pour lui-même que pour le peuple de Dieu. Qu'il puisse réellement avoir l'assurance et la certitude de l'enseignement, effectivement, que eux ont eu à pouvoir recevoir et de savoir, effectivement, d'où cela venait. Parce qu'on a affaire à un homme, peut-être que... L'homme est allé dans une école ou quelque part, par la philosophie, où il s'est enfermé quelque part, il a, il a avalé beaucoup de livres, effectivement, et puis il est sorti. Et quand il est sorti, effectivement, il, il a commencé à nous débiter maintenant tout ce qu'il a eu à pouvoir lire dans le livre de tel, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi. ainsi. Alors, on ne sait pas tellement très bien si lui-même, d'ailleurs, il, il réalise d'abord ce qu'il en est, et puis effectivement, il réalise ce qu'il apporte, effectivement. Qu'en est-il Avec cette situation, effectivement... Parce que c'est dont le peuple a besoin de pouvoir être sûr et certain que là où nous avons posé nos pieds, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ce n'est pas que, oui, mais M. Tell voudrait, a senti une sensation dans son cœur en disant, ah bon, demain je me réveille, je vais bâtir un bâtiment, et puis je vais faire ceci, et puis non. Et nous voulons être sûrs et certains que ça, c'est vraiment des dieux. Et l'apôtre Paul, effectivement, s'est tenant au milieu de ce peuple, parlant et dit Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il dit Ce que moi, Paul, je vous ai enseigné. Écoutez d'abord. Ce que moi, Paul, je vous ai enseigné. D'ailleurs, vous vous souvenez encore dans les scènes d'écriture Vous connaissez ces écriture, effectivement, dans Galate, où, où lui-même d'une manière aussi claire et précise, le répète effectivement pour que chaque homme et chaque femme, chaque frère ou chaque sœur, qui peut avoir cette grâce de pouvoir le fils avoir un petit peu de bon sens en s'asseyant et en écoutant, qu'il puisse réellement saisir ce que Dieu était en train de pouvoir faire à ce moment-là Et l'évangile que je vous ai annoncé, vous suivez très bien. L'évangile que je vous ai annoncé n'est pas d'un homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Vous suivez ça? Amen. Je vais vous montrer quelque chose, quand même, de tout à fait particulier. Dans le livre des Galates, nous allons lire avec vous au chapitre 1. Regardez le verset, nous on le verset 15. Il dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part des seins de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils, afin que j'annonçasse parmi le païen, vous suivez très bien, c'est Galates chapitre 1 verset 16, il dit, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je parti pour la Mabie, puis je reviens encore à Damas. Mais écoutez encore. Trois ans plus tard, suivez très bien, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de ses phases, et je demeurais 15 jours chez lui. Il a demeuré quinze jours chez Paul. Donc ses phases, c'est pardon, c'est bien. Donc ses phases et Il dit demeurait quinze jours chez Pierre. Il dit elle demeurait quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Vous suivez cela Il est trois ans plus tard. Il a dit je l'ai consulté, il y a dit mais trois ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces. Et je demeurais quinze jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, frère, voici devant Dieu, je ne m'en point. Il dit, c'est-à-dire, j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Silicie, et où je l'étais, où, où j'étais où, où, où, où, où connu, où, où, où, où j'étais inconnu de visage aux églises judées qui sont acquis seulement, et j'avais entendu dire ainsi, ainsi, ainsi. Donc remarquez très bien ici, il dit, mais trois ans plus tard, je montais à Jérusalem. Mais vous remarquez très bien, frère et que lorsqu'il écrivit effectivement cet évangile, cet épître effectivement de, de, de, de, de Paul au Galates, c'est qu'il avait déjà eu cette expérience-là. Vous suivez cela Il avait déjà eu à pouvoir passer euh, trois ans après, effectivement, à, à, à, à Jérusalem pour voir bien et aussi, comme il a parlé ici, effectivement, de Jacques aussi. Vous suivez cela Parce qu'il raconte effectivement ce qui s'était passé. Vous suivez Est-ce que vous comprenez cela donc, il raconte, et quand il est écrit, il raconte ce qui s'est passé, et bien, il me dit chapitre 1, 14 ans plus tard. Donc, il rapporte effectivement les événements. Mais vous avez remarqué, frère, qu'au chapitre 1 ici, le verset ici, verset 11, il dit, chapitre 1, verset 11, il dit, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas des langues, car je n'ai ni reçu ni appris des langues. Même quand il était parti pendant trois ans, après trois ans, chez Pierre pendant 15 jours, ni avec Jacques, effectivement, il nous dit encore, c'est-à-dire, je n'ai ni appris ni reçu non. Donc on pouvait penser que quand il est parti voir, à ce moment-là, Pierre et aussi Jacques, effectivement, ils ont commencé à pouvoir lui donner, voici, voici, prenez ceci. Comment tu en le monsieur Donc il dit, mais j'étais parti voir la connaissance. Pouvoir se faire pour le connaître effectivement ainsi, et puis sur les 15 jours, on a parlé de tout les rien, et puis je suis parti. Vous comprenez cela Vous comprenez cela, frère Il dit, je suis parti, parce qu'il a ainsi, car je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Malgré qu'il était avec Pierre, avec aussi Jacques, effectivement, qui a eu à pouvoir parler avec eux, il n'a pas, moi, quand j'étais avec Pierre et, et Jacques, effectivement, alors voilà ce qu'ils m'ont appris, ce qu'ils m'ont enseigné, ce que je vais suivre, effectivement, pour que quand j'irai maintenant chez les païens, je puisse aussi arriver à voir aussi porter cela. Non! Il dit, l'évangile que moi je vous annonce, je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme. C'est quand même fort tout de même que cet homme qui est passé auprès de ses faces, vous savez, ses faces pas. Il est dit de même, dit, mais regardez comme des colonnes, l'homme auquel effectivement le Seigneur avait donné les clés du royaume. Est-ce que vous suivez, frère L'homme auquel le Seigneur Jésus a dit, mais je te donnerai les clés. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a reçu les clés comme Pierre. C'est vrai ou pas Amen. C'est une grâce extraordinaire. Il n'y a pas un homme sur la terre auquel le Seigneur a donné réellement les clés du royaume des cieux. Amen. Si ce n'est à Pierre, et Pierre les a réellement reçus, Amen. et il dit, ce que tu lieras sur la terre, qui est l'autorité, sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre, sera délié dans les cieux. Amen. Alors, je pense que c'est trouvant, Pierre et cet homme-là, Pierre, effectivement, je crois que Paul aurait pu chercher à me Alors, enseigne-moi, donne-moi la parole, donne-moi ceci parce que je dois, je sens que tu dois aller prêcher. Qu'est-ce que tu veux que j'aille prêcher de l'autre côté Pierre, aurait, Pierre, Paul l'aurait demandé. Il me es ses frères, je reconnais que le Seigneur aille approuvé parce que les témoignages ont épousé nos oreilles. Nous voulons savoir effectivement quest ce que c'est que le Seigneur a dire parce que tu as reçu les clés. Mm -hmm. Et je vois qu'à ce moment-là, même se mettre à genoux devant Pierre parce qu'il a reçu les clés du royaume. Et bien il va avoir un trône tellement si grand, avec une grande clé qui paraît d'être derrière ou devant. Dans un grand drapeau avec une clé qui se croisait, je sais pas moi quoi. Que, ici, moi j'ai les clés du royaume des cieux. Quand Paul est arrivé, maintenant, frères et sœurs, suivez très bien, c'est absolument nécessaire et important pour chacun de nous. Cet homme était bien arrivé, il nous raconte d'une manière aussi claire. C'est une instruction pour chaque enfant des dieux. je ne consultais ni la chair, ni les sangs. Parce que ça, c'est une question de la révélation. Amen. Et pour une révélation, aucun prédicateur, aucun homme sur la terre ne peut te la donner. Amen. Amen. Non, ce n'est pas possible. Mm. Tu ne peux pas recevoir la révélation à partir de l'homme. Non, nous pouvons prêcher la parole de Dieu sous l'inspiration. Mais c'est Dieu qui vous révèle. Amen. Amen. S'il m'a révélé, moi, je prends sur la version de Dieu, c'est par moi que tu la chose. Dieu te révèle. Amen. Amen. Alors, il dit, ce que je vous ai enseigné, Il dit, mais j'ai reçu du Seigneur ce que moi parle, je vous ai enseigné. Vous savez pour quelle raison c'était aussi important pour, que pour le peuple de Dieu Parce que, si vous remarquez très bien dans les saintes écritures, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, il dit, mais vous en savez le chemin, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. C'est vrai Et puis il dit, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Il a dit, je suis le chemin, Amen. la vérité Amen. et la vie. Amen. Mon frère et ma soeur, le miracle pouvait bien se passer très bien en Égypte comme là s'est passé. Et puis le peuple pouvait bien sortir comme il était sorti. Mais je voudrais que vous puissiez réaliser une chose. Une chose qui est très importante c'est celle-ci c'est vrai ça. Moïse ne connaissait pas le chemin. Il pouvait bien être avec Moïse. Ouais, ils sont sortis. Maintenant, où est-ce qu'ils nous allons? Parce que, quand on observait cet homme, c'est Moïse, on voyait comment il faisait, il Et puis il dit, mais tu nous as fait sortir de l'Égypte où nous étions, toi Moïse, pour que nous puissions périr dans les déserts. Parce que ça, c'est la conduite de l'homme, en fait. L'homme dit Où vais-tu nous amener Est-ce que c'était un promis en question Tu connais le chemin Tu en sais où se trouve, effectivement. C'était un problème parce que lorsqu'il y avait effectivement, il était un homme comme eux. Il connaissait effectivement son background. Il est né ici. C'est vrai, non Il est né ici. Et on sait comment ça s'est se passer, et, et puis comment tu as fruit, tu es allé là, quelque part là-bas, chez Madianite, effectivement, et puis tu reviens ici. Tu es là, chez les Madianite, non Non, vous savez, là, non Le Madianite, et puis tu viens, et vous savez, quand les gens marchaient vers, vrai, tu dis, mais, tu viens ici, mais c'était un promesse. c'est vrai que nos pères en ont parlé, Des générations nous, on savait qu'on en a parlé, mais où se trouvait-elle De l'autre côté. Mon frère et ma soeur, nous sommes tous des hommes sur la terre, c'est vrai, non? C'est la vérité, non? Oui, les humains tels que nous sommes, effectivement, les choses du ciel, qui les, qui les connaît? Qui les connaît? Qui connaît ce qui se passe au ciel? Moi, je ne les connais pas. Mais c'est celui qui habite au ciel. Est-ce que vous comprenez Je vais vous compreniez. Est-ce que vous comprenez cela C'est celui qui habite au ciel. Que lui connaît effectivement ce qui se passe. On peut parler du troisième ciel, du quatrième ciel, là, Dieu, ce qu'on répète. Mais lui, il sait ce que cela veut dire. Parce qu'il y est dans ces choses-là. C'est pourquoi il a dit Je suis le chemin. Le chemin, c'est moi, et c'est moi qui conduis effectivement le chemin, et qui montre effectivement le chemin, et qui conduit dans ce chemin-là. Paul était sur la terre, certainement, c'est vrai. Tout le monde connaissait effectivement aussi Paul et ce qu'il avait fait. Le peuple avait besoin de l'assurance effectivement, que ce que nous, nous recevons, ce que nous nous avons, nous permet être sûr que nous avançons avec les Seigneurs. Et que c'est sûr et certain que nous allons atteindre ces choses-là. Et qui a fait la promesse, c'est le Seigneur. Et qui peut, dans la grâce de croix, le recevoir, simplement le Seigneur. Et pour que nous puissions atteindre cet endroit, c'est lui qui connaît le chemin. Alors, il doit nous conduire. Quand Paul a dit cela, c'était pour que le peuple puisse avoir la certitude que celui qui enseigne ce n'était pas Paul, en fait. Non. Et que la prédication, la parole qui était apportée, en fait, au peuple, ce n'était pas Paul qui le faisait. Il dit, mais moi, je ne connaissais pas ces choses. Oui. Mais lui, il est venu faire moi, et il s'est révélé à moi. Amen. Et vous savez et sœurs, Lorsque la révélation vous est donnée, vous êtes tellement convaincu de la chance, que vous vous mariez tellement avec la chance, que votre vie s'aligne à la chose. Amen. Amen. <rire> je sais que vous connaissez ces choses. remarquez une chose, bien de et Ce qui était très important était ceci ce que cet homme dit que j'ai reçu du Seigneur, ce qui nous est enseigné. aussi, parce que je vous ai enseigné vous aussi, reçu du Seigneur. Qu'est-ce que le peuple devait voir en réalité Ce qu'effectivement que si cette parole, elle vient réellement du Seigneur, qu'est-ce qui doit se passer ce que l'homme, au travers lequel la parole est venue, il doit aussi être identique à celui qui est l'auteur de la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez Amen. Vous ne pouvez pas, frère, prêcher l'Évangile parce que vous l'avez appris quelque part. Il arrivera une chose, c'est que toi et l'Évangile, il y a une différence. Tu vas dire une chose, mais ta vie à toi fera autre chose. Pour quelle raison Parce que tu n'es pas convaincu Lorsqu'un homme n'est pas convaincu, non seulement les prédicateurs, mais vous, le peuple de Dieu, quand vous n'êtes pas convaincu par la parole de Dieu, vous ne mettez pas en pratique la parole. Amen. Vous pouvez dire, oh vous savez ça, la Bible dit, la Bible dit, mais toi-même, tu te demandes effectivement que tu ne crois pas, parce que tu ne fais pas ce que la Bible dit, mais pour en parler aux gens, tu en parles. Mais ta vie à toi, mon frère, ta vie à toi, ma soeur, ne saline pas la parole. La même chose avec l'homme qui prend la Bible. C'est pourquoi ce n'est pas dans une organisation qu'on peut arriver. Dans une école biblique, on se dit, mais nous avons bas j'ai étudié, je connais l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui est importante pour le peuple. Ce qui est nécessaire, c'est que le vase soit identifié à celui qui l'utilise. C'est l'esprit qui fait en fait l'homme ce qu'il est. Quand c'est l'esprit animal, l'homme agira comme un animal. C'est Mais quand c'est l'esprit de Dieu dans un homme, l'homme va agir comme Dieu agit. Amen. Et donc, mais, ce que je vous ai enseigné, et c'est vrai cela. Même les démons pouvaient voir et observer qu'effectivement, celui que nous voyons là, ce n'est pas Paul. C'est celui qui dit pour Donc, Christ était bien en Paul. C'est vrai, non Vous vous souvenez encore dans les scènes d'Écriture, quand les sept fils de Sébastien sont allés pour chasser les démons qui étaient dans l'homme qui était là, crois, pour crois effectivement, qu'est-ce que les démons leur ont répondu en disant, mais Paul, je connais c'est pas, pas un, un historien, Paul, non, je le connais effectivement, c'est Paul là, moi je le connais. Quand il se tient ici devant nous, il sait effectivement ce qu'il a comme responsabilité. C'est vrai. Il dit, mais vous. Oh, mais au nom de, de Jésus que Paul, nous l'avons entendu, au nom de Jésus, que Paul, effectivement, a eu à pouvoir réellement prêcher, parler, frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous accrocher à quelque chose parce que simplement quelqu'un vous l'a apporté. Non, vous devez avoir l'expérience. Amen. Amen. Autrement, c'est déjà une religion. Amen. Parce que les choses de Dieu sont une réalité. Il faut un contact au vrai. Amen. Regardez ce que ces hommes ici nous ont raconté. Regardez bien. Parce que c'est absolument nécessaire et important avant d'arriver là Parce que lui-même, l'apôtre Paul dit une chose. Écoutez bien dans Corinthiens au chapitre 15. Verset 1, il dit Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvé, pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Amen. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qui a été enseveli, qui a reçu le troisième jour selon les Écritures, et qui a apparu aussi à sa phase plus douze, ensuite il a paru à plus de cinq frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts, ensuite ainsi, ainsi, ainsi. Donc, il montre réellement aussi la part de la responsabilité que lui, il a réellement devant Dieu. Et on parle effectivement que le peuple prend en écoutant cet évangile. Parce que ce n'est pas un homme réellement qui s'est lancé en avant pour réellement démonter en disant que je suis l'homme le plus intelligent sur la terre et l'homme qui est l'homme le plus sublime parce qu'il connaît tous les dieux. Non. Il avait montré au peuple de Dieu réellement la voie juste dans laquelle il devait s'accrocher. Il dit, mais ce n'est pas ma parole à moi, mais je l'ai reçu aussi. aussi. Mais parce que tu l'as reçu, alors prouve-nous que cela vient de Dieu. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Tout ce qui vient de Dieu doit toujours avoir son origine dans les saintes Écritures. Et c'est confirmé aussi dans les saintes Écritures. C'est vrai ou pas? Bien sûr et certain. C'est sûr et certain. Il a dit, je vous ai aussi, comme je vous ai dit, selon les Écritures, comme les Saintes Écritures l'ont dit. En fait, pas qu'effectivement, que je répétais ce que les Saintes Écritures ont dit. Non, non, non, non, non. Je reçus la révélation et la compréhension exacte de la chose, comme cela était réellement annoncé, pour que cela vous soit aussi annoncé à vous aussi. Regardez très bien. 1 Jean chapitre 1. Ce que l'apôtre Jean pouvait dire effectivement en rapport avec cela, comme l'apôtre Paul l'a dit, un Jean, il dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, vous suivez, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole des filles, la vie a été manifestée et nous l'avons vu et nous lui rendons Écoutez témoignage, nous bien. et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès des Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Amen. Et donc, nous avons entendu la chose, mais nous aussi, nous avons vu effectivement cette chose qui s'est réellement manifestée pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Pierre disait, mais nous sommes témoins de ces choses. Et nous vous annonçons les choses qui sont réellement vraies, auxquelles nous aussi avons réellement pris part à toutes ces choses, et qui sont des choses qui sont certaines, et que nous avons reçu la révélation. Et nous annonçons les choses que nous, nous connaissons avec certitude. Dans 2 Pierre, je pense, il est dit encore ici, regardez très bien ici, au verset, verset 16, 2 Pierre chapitre 1, verset 16, il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et la de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Amen. Il est bien nous, parce qu'effectivement, ce sont ceux-là qui ont la grâce de vraiment aussi expérimenter la chose, c'est-à-dire nous tenons pour d'autant plus certaines la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Pourquoi mon frère et ma soeur Et c'est pourquoi nous avons entendu l'autre fois, effectivement, tous ceux qui nous ont précédés, et la Bible ça c'est clair, frère. Regardez d'abord, je pense que c'est l'apôtre l'apôtre, Pierre Paul pardon, qui l'a dit effectivement. Je vais, vais lire encore l'Éphésiens chapitre 2. Regardez. Éphésiens chapitre 2. Et les Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais concitoyens des saints, gens de la maison des dieux. Et vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, ainsi de suite. Donc, là, nous voyons qu'effectivement, que nous sommes sur un fondement dont on doit avoir effectivement, la certitude. Et ce fondement, effectivement, sous lequel les apôtres ont été. Ce sont eux qui nous ont certainement apporté la vérité. Apporté quoi L'évangile, effectivement, qui a cette parole que nous, nous sommes appelés à pouvoir et nous aussi <rire> suivre. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici, dans la Sainte écriture l'Écriture, à son 3, je pense. Dans le chapitre 2, je pense que c'est ça. Oui, il va revenir. C'est qu'on de Paul au chapitre 2, il dit ceci. Oui, nous à partir du verset. Verset 13, il dit. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Maintenant, verset 14, il dit. C'est à quoi il vous a appelé par quoi Par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquez très bien, cet un midi, mais c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. C'est-à-dire que l'évangile qu'eux nous ont annoncé, c'est par cet évangile, effectivement, que nous devons être sûrs et certains que nous pouvons saisir tout ce que Dieu a, ailleurs, pouvoir aussi nous accorder la grâce, en suivant les pas des apôtres. Mais la question est celle-ci, regardez très bien. Ils disent bien, par notre évangile. Donc ils étaient sûrs que si nous écoutions ce qu'ils avaient annoncé. C'est sûr et certain que cet évangile-là n'était pas l'évangile des hommes, mais l'évangile des dieux. Regardez très bien. Vous devez saisir, frère. Regardez très bien. Dans, deux, dans un pierre, regardez très bien. parle de l'évangile. Un pierre, regardez très bien. Un pierre au chapitre 1. Un pierre au chapitre 1. Il dit ici au verset 22, Remarquez cela. en purifiant vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit pour avoir un amour fraternel et sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par les semences corruptibles, mais par les semences incorruptibles. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 24, il dit, Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe cesse et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, vous suivez ça? Il dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Écoutez très bien. Et quelle est cette parole qui demeure éternellement? Il dit, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Donc l'évangile que Paul, Pierre et Jean ont annoncé comme Pierre, comme Paul l'a dit, effectivement, dit, dit, par notre évangile, en fait que. Écoutez bien, dans la tête son essaie par chapitre 2, chapitre 2. Vous allez bien, chapitre 2. 10, verset 14, il dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant remarquez très bien, frère, dans le livre des Romains, je pense que c'est cela, l'apôtre Paul en parle aussi, je pense aux Romains, Romain au chapitre 1 ou chapitre 2, je pense que c'est cela, cela. Chapitre, chapitre 2 de Romains, il dit ceci. Verset 13. Ce ne sont pas le fait ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi, font naturellement, ce que presque la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en un témoignage et leur pensée' s'accusant, se défendant tout à tout. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Amen. Il dit bien « selon mon évangile ». Donc ça devient l'évangile des Paul. Il dit bien « selon cet évangile, Dieu jugera le cœur des hommes ». Et il dit aussi « l'évangile nous avons annoncé effectivement par lesquels nous avons posséder aussi le choses de Dieu ». Qu'est-ce que cela veut dire, mon frère et ma sœur? Parce que toutes ces choses, vous les avez entendues, vous les savez. Mais pourquoi nous l'entendons? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est donc cette importance de ces choses? Et ceci est quelque chose de vrai et de la vérité, comme l'Église nous montre effectivement. Il dit cette parole qui agit en vous, effectivement, comme la Bible le parle, ainsi de suite. Il dit, mais l'évangile. Puis, ce qui est merveilleux, c'est de voir, et je c'est cela, tu vois comment cet homme, il parle en disant, mais Dieu nous a confié l'évangile. Nous l'avons déjà parlé ici. Dieu nous a confié l'évangile. Et nous en parlons non pas comme on parle vous pleurez ainsi, ainsi, les montré cela, effectivement, le livre de. Je parle ça dit, ça un de Samuel, chapitre 1, quelque chose dont vous connaissez cela ainsi de suite. Ah, oui, par mon évangile, selon mon évangile et par notre évangile, effectivement, pour que vous procédiez à toutes ces choses ainsi de suite. Pourquoi cela est-il aussi important pour nous que nous sachions ces choses Pourquoi Bien aimé, frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est dans ce temps ici, frère. C'est dans cet âge de la Odyssée que réellement le Seigneur va venir. Et quand il vient, il vient chercher donc son épouse. C'est vrai, non? Amen. Mmh. Et qu'est-ce que réellement le Seigneur Jésus doit venir chercher? Il doit chercher, venir chercher celle qui est hausse de ses os, et échelle de sa chair, esprit de son esprit. Vous suivez? Quand on parle hors de ses eaux et chair de sa chair et sur son esprit, ça veut dire que ce sont ceux-là qui ont la même nature. Comme notre frère l'a dit encore tout à l'heure, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. La même nature que le Seigneur lui-même. Lui est dans la parole et nous sommes la parole. Je vais vous poser une question, frères et sœurs. Lorsque vous avez un chant, je donne sur les champs de maïs que tout le monde connaît. Quand vous avez semé les champs de maïs ou les champs de blé, à quel moment allez-vous faire la récolte de ce blé ou de ce maïs Lorsqu'ils ont commencé à croître Lorsque les épis sont sortis Lorsque la partie de maïs a commencé à pouvoir se former À quel moment allez-vous prendre effectivement le maïs c'est au moment où le maïs a eu à pouvoir atteindre le stade de sa maturation. N'est-ce pas vrai? Ouais. Et quand c'est un moment, effectivement, que le soleil est tellement frappé, effectivement, le feu, il ont tellement jauni et tellement la semence à l'intérieur est tellement aussi dure. C'est à ce moment-là que le maïs est prêt. Le blé est prêt pour réellement aussi faire la récolte. C'est quand... Toute la structure, la consistance est devenue quoi? Comme la sémence qu'ils avaient mis dans la terre. Et là, la maturité a eu lieu, et puis maintenant, il va être dans la planète du soleil, et c'est tellement aussi bien, bien aussi que est aussi solide comme ça. Tout cette structure qui était dans la première sémence, vous suivez? Est arrivée maintenant. Quand maintenant le maïs qui a eu à pouvoir maintenant prendre forme, et qui s'est maintenant constitué, alors à ce moment-là, elle est prêt vous récupérez en fait ce que vous avez sémé. Vous avez, vous récoltez ce que vous avez sémé, n'est-ce pas Vous avez sémé, vous le récupérez effectivement. Il allait de même avec l'Église aussi vous. C'est le temps où chacun de nous doit être conscient des choses de Dieu. N'allez pas dans une église parce qu'il appartient à telle personne ou à telle personne ou elle est en communion avec telle telle telle. Non. Parce que la sémence que vous recevez et doit vivre en vous. Amen. Chaque semence produira son espèce. Amen. Si elle est mélangée, vous serez aussi mélangé. Mais si la sémence vient de des dieux. Alors, à ce moment-là, la croissance va aussi être aussi des dieux, mon frère. C'est pourquoi toutes les églises qu'on trouve, tant du message qu'on dit, du tant du soir, où c'est si frères et sœurs, les frères ouvrent des églises en gros, et à droite, toutes ces choses-là ne sont pas des dieux. S'il y a des frères et sœurs dans ces choses, qu'elles sortent. Parce que jamais il faut expérimenter les choses de Dieu. Amen. Pour quelle raison, frère et soeur nous l'avons entendu avec vous. L'apôtre Paul l'a dit. J'étais avec ses faces. Avec Jacques aussi. Mais quant à la parole que moi je vous apprends. Je n'ai ni reçu, ni appris les ses faces. On a peut-être parlé, on a peut-être parlé du baptême. Il dit ça c'était pas mon problème. Mais quand le Seigneur s'est révélé en moi. C'est pourquoi mon frère et ma soeur. Dans ce message du temps du soir, Dieu fait des hommes qui ont eu l'expérience comme William Bradham. Amen. Amen. Écoutez très bien, je le répète encore clairement, frère. Si tu n'as pas eu cette expérience, il vaudrait mieux que tu t'assèches. Tu ne peux pas conduire une église. Amen. J'ai vu beaucoup de frères que j'ai connus dans les temps, ils étaient ceci, si aujourd'hui j'entends les pasteurs tels, le pasteur tel, le pasteur tel. Frère, frère, si vous êtes un des comme cela, que Dieu vous accorde la grâce, votre place et de vous asseoir. Pour prêcher la parole de Dieu, il faut vraiment avoir reçu cette parole. Amen. C'est vrai ou pas ah, oui. Parce que la question ici est de pouvoir arriver à pouvoir atteindre la nature effectivement de Fils de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Et tel nous devons être aussi. C'est sûr et certain. Et pour que nous puissions arriver à pouvoir l'atteindre, il nous faut toujours cette semence en réalité. C'est pourquoi, frères et sœurs, écoutez très bien pour l'amour de Dieu. Dieu ne peut jamais, alors jamais, manquer de serviteurs Amen. véritables Amen. qui doivent arriver à pouvoir le servir et apporter la parole de Dieu aux hommes. Est-ce que vous suivez Pas les seuls serviteurs. Je ne peux pas dire que moi les manifestés, je suis les seuls sur la terre. Non. Je prie d'ailleurs que Dieu en donne beaucoup. Amen. Vous savez pourquoi Vous savez pour quelle raison Parce que Dieu dit ceci, qu'il a donné les cinq ministères. Est-ce que vous comprenez Amen. Et ces cinq ministères doivent arriver à pouvoir opérer. Pas demain. C'est maintenant que ces ministères doivent arriver à opérer. Mais le problème, frère, s'ils ont été freinés dans un système, ils ne peuvent pas servir Dieu. Oui, ça ne vous plaît pas, ce n'est pas mon problème, mais je crois que c'est important. Amen. Tout véritable serviteur de Dieu doit être dégagé dans un système. La preuve, nous l'avons vu avec vous. Lorsque Paul était dans un système avec Gamaliel, c'était impossible que Dieu l'utilise. Et pourtant, c'était un puissant serviteur de Dieu en lui. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je toujours dit répéter ici pour beaucoup, j'ai dit, cette histoire des, il y a un homme que Dieu a établi, Matthieu 24, 45, pour donner la nourriture aux prédicateurs, il a détruit beaucoup de gens parce qu'effectivement, il a maintenu les prédicateurs dans l'esclavage. Dans l'esclavage, frère, Dieu n'a jamais pensé une chose pareille. Un homme qui se tient pour donner aux prédicateurs, mais c'est une abomination. C'est la vérité, hein, frère. Amen. Amen. Sinon, Pierre, Paul, c'est dit. Il dit, Paul, fais-moi avaler pour que tu prêché. prêcher. C'est pas possible. Amen. Vous savez, quand on dit, ah, t'es frère de là, tu es comme ça. Et pourtant, et Paul a dit à Timothée, et, et, il dit, mais si c'est le qui tu l'as appris, ce que tu entends de moi, on dit ensuite, Oui, je peux dire cela de mon frère mon parce que c'est un enfant qui est né ici. Amen. Amen. Parce que lui, il dit, même, frère, tu es assis à la maison de Dieu. Tu sais comment tu as entendu la parole de Dieu. Alors accroche-toi à cela. Amen. Parce qu'il est né dans cela. Amen. Mais ce n'est pas fait dans un prédicateur. Non. Amen. Lui, c'est un fils. Amen. Amen. Amen. Alléluia. c'est absolument important. Amen. Vous devez connaître la vérité. Amen. Amen. C'est le temps où le prêtre de Dieu doit s'éteindre dans la présence du Dieu très haut. Et le prédicateur est être délivré. Mm -hmm. Pour servir le Dieu tout puissant. Amen. Parce que le peuple de Dieu Amen. a besoin des hommes qui se tiennent dans la présence de Dieu. Amen. Pour apporter la. Parce que Dieu les a appelés. Il a autorité des dons. Il ne faut pas qu'un homme soit là. Ce n'est pas possible. Amen. Tu as ton appel, sert le Seigneur. Amen. Lui Amen. a son appel qui serve le Seigneur. Amen. Il faut que les liens soient brisés. Amen. Pour que le peuple de Dieu reçoive maintenant les ministères qui viennent de Dieu. Et alors l'allégresse sera dans le cœur. Et Dieu. Et pourquoi Oh, je me souviens, oui. Oh, comme c'est notre sang qui dit, oh Dieu, oh, qu'il est, parce que là-bas d'Afrique, quel est donc ces serviteurs fidèles de l'éprudent Il n'y a qu'un seul serviteur. Et c'est vrai que Dieu bénisse ma soeur. C'est un prédicateur qui dit, oh, non, non, non, c'est seulement les serviteurs fidèles de l'éprudent. On ne méprise personne, on respecte tout le monde, on veut dire la vérité. Amen. C'est vrai ou pas Amen. Mmh. Regardez, et notre soeur Triphonie, parce que le prédicateur, il posait la question, oui, il vient d'où, oui, il lui a dit, oui, vous venez, il dit, non, non, non, non, non, non, non c'est Matthieu 24, 45. C'est l'écriture que nous croyons tous, non? Mm -hmm. Pourquoi nous croyons, C'est écrit dans la Bible, non? Amen. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Non, oh, ok, donc c'est serviteur, il est donc, donc il n'y a qu'un seul homme. Et la soeur lui dit, donc, il n'y a qu'un seul homme qui est serviteur fidèle et prudent. Oui! Elle dit alors, s'il si est un seul homme, donc, toi, tu n'as pas de droit de pouvoir. C'est parce que tu es un fidèle. C'est vrai. Ah oui! Une seule. Hein? Et donc, toi, tu es un fidèle. Parce que lui, il doit être le seul fidèle. Et toi, alors, donc, toi, tu peux être fidèle. Parce qu'il n'a qu'un seul. Donc, effectivement, tu ne peux même pas servir. Parce que tu n'es pas fidèle. Dieu, Alors là, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Alors, il est resté tranquille. Euh, c'est sûr et certain, frère. Non, vous savez, on a tellement aveuglé les gens. Ouais. Et c'est sûr qu'il est absolument important que chacun puisse arriver à pouvoir s'épouser dans le champ de Dieu. Si toi, tu n'as pas entendu la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas donner au peuple de Dieu Ce que l'autre a dit je donne ce que Dieu m'a donné. Et ce qui est conforme à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu, à ce que Dieu a dit, c'est cela, mon frère. Et regardez très bien. Je vais vous montrer, je crois que je l'avais déjà lu autrefois, fois, montrer simplement cela dans le Saint Écriture -à, à propos de la fidélité, regardez très bien. Dans le livre des Corinthiens, Deux Corinthiens, Deux Corinthiens, Deux Corinthiens. Oh, vous savez, Fessé, il a perdu l'esprit. C'est sûr que ce pas possible. Okay. Oh là là là là, il, il commence comme ça, vous savez, frère. Il va tellement très loin. Frère, où est-ce que je vous ai amené très loin tout dans les Écritures, non Amen. C'est vrai ou pas Amen. Oh, il est sorti de la ligne. Il ne suit plus. Matthieu 24, 37 Frère, Matthieu 24, c'est l'Écriture que nous croyons tous. Amen. Qui ne croit pas, Matthieu 24, 45, c'est qui est dit dans la Bible Vous le croyez, non Moi Vous, je le crois aussi, non Amen. Je n'ai jamais arraché ça de la Bible, hein. Mm -hmm. Mais je ne pas, disons, mais Matthieu 44, 45, c'est un nom qui nous frère. Nous avions avalé cela il y a longtemps. Mm -hmm. Ce n'était pas conforme aux scènes et Jamais, jamais, jamais. Regardez, 2 Corinthiens, je pense que c'est cela. 2 Corinthiens, je pense que c'est cela. 1 Corinthiens, chapitre 4. Amen. Oh, frère, vous savez ce qu'il en est ah, mais j'aime beaucoup cet homme de Dieu, William Branagh. Vous savez ce qu'il en est aujourd'hui, frère Je ne sais pas pourquoi, je sais que beaucoup vont encore me détester, parce que je ne sais pas. Mais vous savez, frère, moi, je ne suis pas conduit par vous, hein. Si vous n'êtes pas suppliant, dis-moi ici, dis -moi, je veux servir le Seigneur avec ceux qui croient en Dieu, Amen. ceux qui aiment Dieu, ceux qui s'accrochent à la parole de Dieu. Et si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de pouvoir aller, mais je ne peux pas suivre la foi des hommes. Est vrai. Remarquez bien, frères et sœurs, et cela est important. Oh, vous savez, quand vous ne marchez pas avec, comme il a dit, vous ne marchez pas avec les serviteurs puis de les prudents, vous n'irez pas dans l'enlèvement, vous ne serez pas sauvés. Ça, c'est ce que beaucoup croient cela. Il y a même quelques-uns parmi nous qui croient ça. Mais vous perdez votre temps ici. Parce que, je répète encore, c'est anti -scripturé. Il n'y a aucune écriture qui te dit, crois en Matthieu 24, 45 pour aller au ciel. C'est qui n'y pas. Amen. Matthieu 24, 45 il n'y qu'une parabole. Amen. C'est vrai ou pas Amen. Amen. Une parabole. Et avec une parabole, il dit si tu ne crois pas, frère et soeur, s'il y a un homme sur cette terre auquel, Raymond il, il pourrait se mettre et dire frère, vous tous devez croire, mais c'est William Bala. C'est vrai ou pas Mais il n'a jamais dit ça. La révélation lui a été donnée, c'est vrai donc. Oui. Il y a que mon ministère, au travail de mon ministère, si vous ne venez pas à cela, il n'a jamais dit des choses pareilles. Mais par le Saint-Esprit, nous savons que son ministère est important. Amen. Amen. Ah, moi, le Seigneur, moi, le Seigneur, moi, le Seigneur, moi, le Seigneur, Il n'était toujours pas comme ça. Il prêchait le message. Amen. Il prêchait la parole qu'il avait reçue. Mm. Et Dieu confirmait qu'il était un serviteur de Dieu. Amen. Tout le peuple de Dieu, qui sont prédestinés, doit croire à la parole. Amen. Mais il ne s'accroche pas aux hommes. Mm. C'est vrai ou pas? Vrai. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1. Ainsi, ainsi donc, qu'on nous regarde comme des serviteurs de qui Serviteurs de qui <rire> Alléluia. C'est la vérité. Hein? Serviteurs de Christ. Et quoi Et des dispensateurs de mystères de Dieu. Serviteurs de Christ, dispensateurs des mystères de Dieu. Et la Bible dit du reste, ce qu'on demande des dispensateurs c'est que chacun soit trouvé quoi Infidèle Chacun soit trouvé fidèle. Amen. Chaque véritable homme de Dieu mm. se trouve vraiment dans Matthieu 24, 15. Amen. Amen. Amen. Mais c'est la vérité, frère. Amen. Amen. C'est normal que Dieu vienne te dire. Tu as été appelé selon Matthieu 24, c'est normal. Il peut dire à toi s'il est appelé. La même chose. Ce n'est pas un combat. Mm. Amen. Je vais vous montrer une chose, bienvenue, frère et soeur. Dans les saintes écritures pour que vous puissiez voir c'est la vérité. Regardez ceci. Acte 13, j'aime beaucoup ça. Regardez Acte 13. Acte 13. Verset 46. Paul et barabas, l'a dit avec assurance, c'est à vous, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Vous suivez Mais puisque vous l'avez poussé, vous avez remarqué là Je vais lire encore très bien, plus attention. Paul et Barabas leur disent avec assurance C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu doit être annoncée. Mais puisque vous l'avez poussée et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, vous suivez Voici, Je non, nous nous tournons vers le païen. Nous nous tournons vers le païen. Je répète encore oui, car ainsi, mais là, on donnait Dieu. Ainsi, nous l'a ordonné qui Le Seigneur. Amen. Regardez maintenant les nous étaient au prière, non Mais le paroles de prière, car j'ai été établi. Amen. Donc le Seigneur est venu prier pour nous. Amen. Amen. Amen. Amen. Frère, ouvrez les yeux. A fait les il exagère. Mais c'est la Bible, frère. été établi. Donc le JT là est devenu le nous pour nous. Amen. Amen. Amen. Amen la vérité, frère et vous pas passé Dieu dans le cœur oh, hey, hey, hey, hey, hey. ils sont là assis ah, ah, est ce qu'on a dit à frères et sœurs soyez en paix dans votre Amen. cœur Amen. Amen. si vous étiez dans le bas-fond dans un village, là dans le soin fond pour que Dieu vous amène, il fallait monter sur la montagne non, quand il faut être en contact sur la montagne bon, je vois la grand-mère qui est dans le bas-fond là-bas, des bas a pas pour un fond là-bas qui ne sait même pas lire les Français doit monter à la montagne pour aller au ciel. Alors là, je sais pas. Hein? Parce que la Bible dit, mais de toutes les nations. Donc, Amen. il faut vrai. Quel évangile on nous a apporté. Satissez les liens dans les frères et dans les soeurs. Et quand on parle aux frères et moi, de toute façon, c'est vrai, mais un véritable fils, une véritable fille de Dieu ne combat jamais la parole. Amen. Amen. C'est là qu'on voit la différence. Oh frère, que Dieu soit béni. Il fallait que Dieu choisisse une chose au fil. Pour voir ce que le peuple allait dire. C'est vrai. Oh oui, oh, c'était la je ne pas moi que vous savez. Oh que Dieu accorde la grâce. Dieu aime confondre la sagesse des hommes dans une chose tellement vive qu'on peut me dire, mais pas, pas de cette nation, pas de cette race, pas de cela. Non, on ne peut pas croire, mais Dieu fait ça. Amen. Amen. Oui, Dieu fait ça. Amen. <rire> c'est sûr ça. Paul, Paul, cet homme-là qui était un criminel et donc qui a tué l'homme-là, Paul, lui parlait de Jésus. Non, non, non, non, non. Eh oui. C'est avec Paul. Là. <rire> Dieu se réveille. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné. Car ce que je vous ai enseigné n'est pas venu de moi, ou de ma conception, en moi, mais de lui. Et tout celui qui est des dieux reconnaît la voix du bon Belgique, reconnaît la voix de son créateur. Et qu'est-ce qu'il fait Mais il ajuste effectivement le tir et se retourne pour réellement marcher selon cette parole de Dieu et s'appliquer certainement à cela. Pourquoi mon frère et ma soeur Parce que c'est l'heure à laquelle l'épouse doit réellement se tenir prête. Parce que l'époux est vraiment à la porte. La venue du Seigneur est elle est vraiment maintenant très certaine Amen. très certaine Amen. et maintenant il faut que la séance divine de Dieu prenne la place et le peuple de Dieu ne peut pas demeurer dans l'ignorance le Seigneur a dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion Amen. vous avez votre soeur téléphonée quand elle est venue elle m'a dit une chose, et disait, mais pasteur, je suis quand même moi-même étonné. J'ai été dans mon village au bas fond là-bas. Il dit, mais même dans les fins fonds là-bas, vous êtes connus. Allez bas fonds dans les villages Je vous ai raconté aussi ici quand j'étais au Gabon que le pasteur a dit, mais ce qui est étonnant, c'est que même dans le coin le plus reculé chez nous, vous êtes connus. En fait, ce n'est pas moi qui suis connu. Il a dit, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vrai, non Amen. Elle va jusqu'au plus profond et dans le coin le plus régulier. Vous savez, quand je suis revenu, moi parlait de Myanmar c'est elle. Il mais frère, alors vous savez. Quand je suis parti, tout le c'est passé dans le J'ai eu le contact avec les frères qui sont là. -bas. Ils sont tellement merveilleux, frères, le frère Richard. Il m'écrit, il me dit il dit, ouais, tu dis, frère, je tiens à, à, à, à Mayama. Il dit Mayama. Il dit nous, nous avons essayé d'entrer là-bas. Mayama, il dit comment ça s'est passé Je dis mais j'ai jamais envoyé un email ou cherché quoi que ce soit. Ils m'ont écrit, ne sais pas comment ils m'ont connu. Et c'est la vérité. Hein. Mm. Et ils m'ont invité. Et je suis arrivé. Il dit comment s'est passé Il dit mais j'ai pressé l'évangile. La bonne nouvelle du royaume. Et tous ont cru la parole. La preuve, il a envoyé des photos. Quand il a dit, il dit, frère, c'est vraiment extraordinaire. Mm. Moi, je réalisais dit, mm. Oui, un pays fermé. Et tu es arrivé d'entrer là-bas. Et tu as apporté la parole. Mm. Et ils ont cru. Mm. Et ils ont été on baptisés. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Moi, je ne réalisais pas. Mais Dieu confond les Amen. Amen. Il n'a pas changé. C'est en nous, frères, d'avoir les yeux ouverts, pour nous accrocher maintenant aux choses de Dieu et de savoir où nous en sommes avec Dieu pour que le Seigneur ait la possibilité de travailler avec nous. Un peuple qui est lié ne peut pas servir Dieu. Mais un peuple qui est libéré, alors il peut servir Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de la délivrance que Dieu nous accorde pour que réellement, d'un cœur uni un d'accord, nous puissions Amen. servir le Seigneur. Que nous prions, que Dieu accorde la grâce, que tous ces prédicateurs qui sont liés dans ces systèmes de je te donne et que tu vas donner, qu'ils sortent effectivement pour qu'ils reçoivent et qu'ils donnent. Amen. En Amen. fait, que ce peuple de Dieu, qui sont aussi nos frères, nos soeurs, qui sont liés, soient aussi déliés Amen. pour que nous puissions servir le Seigneur Amen. et tout notre cœur et que nous puissions aimer tous les hommes, les prédicateurs, tous, et prier pour voir en fait que le Seigneur.. Amen. Il raccorde la grâce qu'ils aient la nourriture pour le peuple sur lequel Dieu les a aussi édités. nous nous allons prier.